L'autre matin, en te brossant les dents, tu as réalisé que tu avais des rythmes qui commençaient à apparaître. Ah. Fait que t'as fini de te brosser les dents, puis après, ben, t'es allé voir sur Internet, parce que t'aimes pas ça, tu voulais avoir des solutions, puis, ben, t'as appris que il fallait prendre soin de sa peau, à tous les jours, avec des bons produits. T'es allé à la pharmacie, t'as acheté des produits, ou bien en as acheté sur Internet, puis tu t'es dit que tu t'allais faire